amis jardiniers chers abonnés bonjour on se retrouve donc aujourd'hui avec deux élèves qui sont particulièrement intéressés par cette question de la taille donc Théo et Quentin qui vont procéder avec nous à la taille de ce magnifique Dodzia ici il s'agit d'un Dodzia hybride probablement du cultivar Montrose il euh, n'y a plus de fleurs dessus j'en vois pas mais ah voilà ah ouais ouais on voit encore que c'est un peu rose effectivement euh, et on retrouve ici donc toutes les inflorescences fanées voilà hein, on est euh, ici fin juin et donc la, la floraison qui était assez durable d'ailleurs de ces arbustes est terminée maintenant et c'est le moment de tailler donc encore une fois la taille arbustive systématique en hiver vous le savez tous les deux hein. c'est pas euh, un modèle à suivre pas du tout et euh, il convient de procéder à la taille de ces arbustes là qui fleurissent sur le bois de l'année précédente et eh bien maintenant juste après la floraison donc euh, fin juin c'est l'idéal pour, pour tailler ces arbustes euh... Ce sont des arbustes qui sont sur un modèle de croissance assez courant chez les arbustes. Il s'agit de la basitonie. Ces arbustes sont donc basitones, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à pousser plutôt depuis la base, près du sol. Basitones à rameau médian, c'est-à-dire que généralement, c'est le cas de celui-ci, vous voyez, par rapport au rameau principal qui est ici on a euh, ce rameau ici qui s'est développé à peu près à mi-hauteur. Hein. Voilà, il avait été retaillé ici, mais voilà. Donc à peu près à mi-hauteur des rameaux euh, de l'année précédente va se développer le futur rameau principal. Et euh, on va voir ensemble donc maintenant quelle est la, la manière de tailler correctement ces arbustes-là. Alors la première chose à faire, c'est de distinguer, vous le voyez bien ici, le vieux bois, on le reconnaît très bien, son écorce, donc qui d'ailleurs perd un peu de... Voilà, qui va un peu tendance à partir comme du papier. Euh, distinguer donc ce vieux bois du bois très très jeune, comme celui-ci, on a ici un très très jeune rameau. Et le travail va consister très simplement, il n'y a rien de bien compliqué, euh, à encourager le développement de ce jeune bois qui va euh, supporter l'induction florale et les fleurs donc, de l'année prochaine, et de rajeunir la plante en supprimant le vieux bois qui lui a priori euh, a bien peu de chance de fleurir de nouveau. En même temps, on va effectuer une taille qu'on pourrait juger euh, un petit peu sévère, mais c'est aussi l'occasion de favoriser le reperçage depuis la souche et on le voit ici là on a des, des jeunes rameaux là ici qui sont en train de redémarrer euh, complètement à la base de la plante et qui vont assurer la floraison future là encore quoi. voilà on y va les gars c'est parti qui est ce qui s'en occupe quentin allez c'est parti donc là concrètement quentin supprime voilà, avec une belle coupe en biais, hein, de manière à respecter la plante au niveau euh, voilà, des précipitations, notamment, et puis il ne faut pas que l'eau s'accumule. Alors, une particularité du Dodzia, d'ailleurs, qui peut aider à le différencier du Philadelphus, le bois est creux, hein, le bois est creux ici. Hein, voilà, ça c'est une particularité du Dodzia. Et il a donc voilà, conservé ce jeune rameau, comme je le disais tout à l'heure, qui portera des fleurs l'année prochaine. Oh, t'es es sûr tu vois, hein oh, c'est vieux, c'est moche ouais, il tombe fort allez, on, on, on l'enlève c'est bien, tu as raison prends bien la base de ton sécateur attention de ne pas esquinter la jeune pousse qui est derrière dont, dont on a besoin vas-y, voilà voilà, alors on n'hésite pas à enlever des branches assez importantes parce qu'il faut aussi et euh, eh bien rééquilibrer la plante hein, et essayer de la ramener dans un port euh, le plus proche possible de son port naturel tu vas rien redémarrer dessus non ça reperce pas de toute façon tu en as deux jeunes qui vont prendre euh... je pense que tu peux l'enlever celle là oui. Voilà. Allez, de la force dans le poignet. Voilà, super. Bon, ça peut paraître sévère au premier abord, hein, mais voilà, c'est un rameau qui a déjà tenu sa fonction. Et puis, euh, encore une fois, ça va être relayé par d'autres rameaux. J'ajoute que... Ce, ces rameaux-là qui sont complètement recépés, hein, qu'on va ramener vraiment à la base, vont favoriser encore une fois l'apparition sans doute de branches toutes neuves issues du sol au niveau de la souche. Hein, voilà. On y va Quentin, hein, on continue. Alors, intéressant, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Donc intéressant effectivement d'avoir coupé ce, ce rameau là, puisque on voit la couleur ici un peu rougeâtre de ce rameau, bah finalement qu'il n'est pas si vieux que ça encore, et on peut, on peut le conserver. On ne va pas garder que des rameaux qui n'ont pas encore fleuri. Hein. On peut garder également des rameaux juste de l'année dernière qui pourraient, qui pourraient reporter des fleurs à nouveau l'année prochaine. Voilà, donc le, le but c'est de débarrasser l'arbuste de son plus vieux bois, mais pas strictement de tout ce qui a fleuri cette année non plus. Hein, voilà. Tu gardes ça ouais. et t'enlèves. Ouais, ok, ça va. Voilà, ça marche. Encore un tout petit peu de travail sur celui-là. Ouais, vas-y, ça me paraît très bien. Attention ici à, à ça, ça j'aimerais qu'on le garde là tu vois ouais ouais et puis la tête là ouais, au dessus ouais voilà très bien très très bien voilà alors on en est où on fait un point on regarde un petit peu où on en est à ce stade là ça paraît pas mal on va pas complètement le déshabiller non plus il n'y a pas de bois mort j'en vois pas tellement euh... non c'est ça me paraît plutôt pas mal donc là on se retrouve avec deux types de rameaux donc ceux qui n'ont pas encore fleuri en voilà un en voilà un autre ici et des rameaux qui ont porté quelques fleurs cette année euh mais qui sont encore relativement jeunes, ces rameaux là, on va les raccourcir maintenant, je dirais on va supprimer environ deux tiers en espérant que là encore il y ait des jeunes pousses, à cette période de l'année c'est encore possible, hein, surtout après cette opération de taille qui va stimuler la plante, en espérant donc que des jeunes pousses redémarrent de la base de ces rameaux là et prennent la même allure que ceux-ci, c'est-à-dire soient très jeunes et âgés d'un an hein, au moment de la floraison prochaine et donc portent des fleurs. On y va. Tu peux donc les raccourcir, cela. Tu vois, ici, à peu près cette longueur-là. T'es satisfait de ce que voilà. tu as fait C'est bien. Moi, dans l'état, euh, ça me paraît plutôt intéressant. Il faut comprendre aussi que ce sont des vieux arbustes que j'ai récupéré il y a trois ou quatre ans pour les remettre ici en place. Et en fait, quand j'ai connu ces arbustes, je ne savais même pas de quelle couleur ils fleurissaient. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils étaient systématiquement taillés euh, l'hiver. Et donc la floraison de fin de printemps de l'année suivante était anéantie tout simplement donc il suffit de les requalifier de les reprendre un peu en charge de les traiter de la bonne manière et ça ce sont des arbustes dont je m'occupe depuis maintenant deux ou trois ans et ben, vous l'avez vu hein, euh, voilà Taillé, taillé de cette manière, euh, ben voilà, il hein, y, y a une floraison euh, qui est absolument euh, garantie, hein, sans problème. Hein. Les Dodzias sont des arbustes euh, extrêmement florifères. Une chose aussi importante, Quentin euh, nous propose cette taille, euh, qui, encore une fois que je valide hein, sur un plan technique qui me paraît tout à fait correct. Si c'était Théo, son collègue qui s'était occupé de cet arbuste, il l'aurait certainement taillé autrement, mais toujours d'une très bonne manière. J'entends par là que, mais je crois que je l'ai déjà dit au sujet de la taille des rosiers, la taille c'est aussi une affaire de, de sensibilité et chacun va s'exprimer sur une opération de taille de manière distincte, de, de manière propre euh, tout en étant euh, dans les clous hein, sur le plan technique. Quoi. Voilà. Donc il n'y a, a pas forcément une bonne manière de tailler, il y en a plein, euh, chacun la sienne. Quoi. Voilà. Ça C'est important aussi de le comprendre. Théo, au suivant, ça marche. Allez Théo, je te propose de traiter ce Dodia de, de la même manière que Quentin a traité le précédent. On distingue très bien les jeunes rameaux ici euh, hein, du vieux bois. On démarre de la terminaison, on suit jusqu'à ce qu'on rencontre un jeune rameau. Et c'est à ce moment-là qu'on fait la coupe dans un premier temps, tout simplement. Hein. Voilà, donc Théo est en train de faire un travail de sélection des rameaux. Encore une fois, le plus vieux bois est très facile à identifier chez le Dodzia. Le bois un peu plus jeune va être teinté un peu rougeâtre et il est facile à distinguer. Oui, oui, tu peux y aller sur celle-là sans problème. On peut couper puisqu'elle rentre dans l'arbuste, effectivement. Voilà, on va laisser un peu entrer la lumière dans l'arbuste. Voilà. Ouais, très bien, on a une belle mise en évidence ici des jeunes rameaux qui ont été dégagés par l'opération de taille de Théo, on en a encore une ici, voilà, j'en ai encore deux derrière là, ça c'est magnifique, hein. ça c'est de la floraison garantie pour l'année prochaine et il y aura probablement encore des départs sur les branches euh, qui ont été raccourcies donc, qui ont quand même fleuri cette année euh, et qui sont raccourcies par les soins de, de Théo. Euh, ces rameaux-là vont probablement... Voilà, supporter des nouvelles branches qui fleuriront également l'année prochaine. Hein. Encore une fois, hein, le Dodia, la démonstration n'est pas à faire. Vous hein, voyez, tout ça s'était fleuri et ces Dodia ont été taillés de la même manière euh, l'année dernière. Hein, voilà. S'il fallait une, une preuve concrète, disons, euh, des bienfaits de cette technique de taille et de cette époque euh, d'intervention, euh, voilà, la démonstration est faite, hein, très clairement. C'est bon Satisfait de ta taille oui. Tu peux. Il est vraiment très bien. Nickel. Merci Théo. Merci à toi. Bon, ici on est en présence d'un arbuste voisin de celui qu'on vient de traiter. C'est un autre Dodia, c'est le Dodia scabra, euh, qui a une tendance encore plus basitone, euh, enfin avec une basitonie plus marquée encore que le Dodia euh, euh, montrose hein, dont, dont on vient de s'occuper. Et euh, voilà, les garçons vont s'en occuper, alors un peu sur le, le même principe. Vous voyez ici du très très vieux bois, on le voit très très bien, hein. l'écorce est, est ridée et puis a, a tendance à, à voilà, avoir une, une exfoliation assez marquée. Et de la souche, voilà, on voit ici une très très jeune pousse là, qui est en train de redémarrer, il y en a d'autres. Hein. Voilà Ici à l'intérieur, tout ça c'est du très jeune bois et donc il va y avoir un travail de sélection euh, de ces rameaux à réaliser. Quoi. Voilà, donc les gars ici vont se livrer à une sélection euh, des rameaux en fonction de leur âge. Les très très vieilles branches seront recépées à la souche complètement. Et le bois un peu plus vieux, porteur de rameaux plus jeunes, ce bois-là sera sectionné, voilà, Théo est en train de le faire, de manière, ici, à conserver cette branche-là qui est plus jeune et éliminer la partie plus vieille au-dessus. Voilà, donc on va conserver une partie du vieux bois, comme ici, en petite partie, le reste, on le recèpe à la souche pour favoriser, encore une fois, la repercée. Hein, C'est comme ça qu'on appelle ça, la repercée de nouvelles branches euh, depuis la souche, quoi, hein, toute neuve. Hein, voilà. Voilà, on a clairement un arbuste qui commence à, à bien s'éclaircir. La lumière rentre dedans ces jeunes rameaux là vont bénéficier de cette lumière c'est magnifique ça ça va clairement porter la floraison de l'année prochaine et on voit ici les coupes qui ont été réalisées sur le vieux bois là je dirais qu'on est vraiment en train d'assister à un travail de taille réalisé dans les règles de l'art je peux pas le dire mieux c'est vraiment excellent bravo les gars ça ça je garde pas tu vois Ouais. Je garde pas cette longueur là. -là il ouais, y, y a trop peu de bénéfices. Ah, si euh... coupé en fait, ouais, celle -là. mais celle-là il faut la raccourcir Donc, franchement. Celle-là même, même, la... même là, ouais, car, franchement, -là ouais. Je peux franchement. La... Ouais, c'est pareil, tu la tu la gardes ici quelque ici part, quoi. Voilà. voilà. C'est pas la peine de. Voilà. C'est ça qui doit terminer, le, ouais. le truc. Donc ces terminaisons-là, voilà, il faut les raccourcir bien vous êtes content de ce que vous avez fait ouais. ça va donc si on résume euh, vieux bois ici d'ailleurs voilà hein, voilà l'écorce qui part comme du papier vieux bois clairement raccourci gardé quand même en partie parce qu'il est porteur euh, d'une jeune pousse qui elle va porter les fleurs l'année prochaine grosso modo on a aussi enlevé quelques vieilles branches depuis la base on va favoriser le développement de ces jeunes rameaux là qu'on voit ici en travers voilà un peu par transparence ça c'est une plante qui va se reconditionner tout au long de l'année à venir jusqu'à la mi mai prochaine à peu près et puis les fleurs vont se développer et je dirais que fin mai début juin voilà c'est une plante qui va de nouveau fleurir énormément comme ça a été le cas cette année quoi donc là bravo encore une fois cette plante me paraît très très bien taillée vraiment je le redis dans les règles de l'art donc voilà ici on voit bien la souche qui est éclaircie de manière assez importante voilà ici il y a une coupe par exemple qui a été réalisée et bien à ras de la souche et ça ça va encore une fois favoriser le départ de ce type de rameau, je le répète hein, c'est vraiment important on distingue ici des rameaux assez jeunes là voilà tout ça c'est très jeune d'ailleurs c'est beaucoup moins épais en termes de, de section et c'est pas tout à fait la même couleur que ce bois là donc on en garde quelques unes hein, euh, et puis au fil des ans euh, probablement que l'année prochaine disons ces rameaux là ici beaucoup plus vieux seront ou celui ci par exemple seront supprimés et ceux-ci, par contre, auront pris un petit peu d'âge, hein, seront plus rouges, euh, plus ligneux aussi. Hein, euh, euh, voilà, ils vont, ils vont faire du bois, quoi, clairement. Hein. Et puis, euh, d'année en année, comme ça, on essaye de d'assurer un renouvellement un petit peu de la souche. Le plus vieux bois disparaît au profit du plus jeune. Et si ces arbustes là euh, sont suivis régulièrement vous n'aurez pas ce qu'on peut trouver parfois euh, sur des massifs euh, voilà qui sont traités de manière un peu plus rapide disons euh, vous n'aurez pas une espèce de damas de branches inextricables euh, telles que les d'odzia peuvent les présenter parfois quoi et ça ça garantit euh, encore une fois une floraison euh, tout à fait abondante quoi ça c'est aussi important de le comprendre avant de vous quitter, je me rapproche de ce magnifique massif d'Hydrangea euh, Annabelle et je vous renvoie donc vers l'épisode 49, euh, me semble-t-il, hein, l'épisode précédent dans lequel euh, je vous expliquais la manière dont avait été taillé, je vous montrais hein, euh, le même massif qui avait été vraiment taillé euh, très sévèrement, Bah voilà, je vous laisse apprécier le résultat euh, puisque c'est quand même bien quand c'est suivi d'un résultat, ça fonctionne très très bien. quoi. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette vidéo du potager qui dit non. Je vous retrouve très bientôt sur le potager à proprement parler. J'ai tourné un petit peu moins en début de saison parce que je fonctionne sur les mêmes recettes, on va le dire comme ça, que l'année dernière. Et si j'ai rien de nouveau à vous montrer, ben je ne tourne pas tout simplement. Euh, mais il y a quelques petits changements quand même dont je voudrais vous faire part. Ce sera dans le cadre d'une prochaine vidéo sur le potager à proprement parler. Euh, je suis vraiment content de la collaboration, euh, voilà, de deux de mes élèves ici pour ce film-là. C'était, c'était vraiment sympa de de pouvoir euh, montrer aussi qu'il y a des jeunes qui sont vraiment motivés, intéressés par ce métier euh, et qui sont euh, motivés mobiliser ces fameuses règles de l'art hein, et puis euh, travailler vraiment dans le respect du végétal il s'agit ici de taille euh, raisonnée hein, on peut on peut vraiment parler de ça et à ce titre euh, je vous invite vraiment à parcourir ou mieux à, à vous procurer euh, deux bouquins de pascal prieur qui s'appelle euh, les fondamentaux de la taille raisonnée l'un des deux volumes et la pratique de la taille raisonnée pour l'autre ce sont vraiment des ouvrages indispensables hein. euh, je crois que c'est Pascal Prieur c'est le patron hein. enfin les arbusticulteurs le, le groupe de, de personnes qui s'intéressent à la taille auquel Pascal Prieur appartient je crois que ces gens là ont tout compris voilà c'est vraiment euh, intéressez vous à ces ouvrages vraiment euh, c'est fort intéressant et ce sera le moyen peut-être pour vous d'entretenir encore mieux vos arbustes, encore une fois, dans le respect de leur développement, de leur période de floraison et de leur modèle de croissance respectif. Allez à bientôt. Ciao ciao.